« Connaissez-vous le point commun entre un rat et un porc ?» <rire> Aucun rapport <rire> Alors là, je pense que nous approchons du niveau Bernard Pivot de la blague pourrie. Parce que, bah, aucun rapport. Euh, à la fois, il n'y a pas beaucoup de ressemblance entre un rat et un porc. Mais à la fois, ils sont tous les deux dans le mot « rat »,« porc <rire> ». C'est une blague à niveau de lecture différent <rire> Un petit peu comme la vidéo qu'on va faire aujourd'hui, où on va parler un peu de niveau de lecture différent. Celle-là, j'ai été la chercher très très très très loin. Hein, euh, ça mérite au moins des... Non, je ne veux pas faire de pub, vous m'embêtez. Euh, non, justement, j'ai pas envie de vous embêter, c'est plutôt l'inverse. Faites ce que vous avez à faire. J'enregistre cette vidéo parce que j'ai eu l'honneur, euh, hier, euh, d'être interrogé par André Bercoff sur Sud Radio, à propos de Blackrock, parce que c'est quand même ce qui vous intéresse en ce moment. Et euh, Berkov a fait euh, une, une objection euh, extrêmement intéressante de se dire euh, ok, euh, donc on, on prend les chiffres de BlackRock euh, je vous mets des liens euh, bien sûr en description et quelque part euh, là-haut euh, je vous mets des liens pour euh, retrouver l'interview sur Sud Radio pour une fois c'est court, ça dure 10 minutes et c'est pour ça que j'enregistre cette vidéo, c'est parce que moi qui suis incapable de dire quelque chose en moins de 30 minutes euh, bah, je me suis fait un peu casser les genoux à la fin parce que bah, j'en avais que 10 euh, et Berkhoff, donc, fait cette fait, fait cette objection extraordinaire de dire « mais euh, ok, euh, BlackRock euh, a, a une puissance de domination extraordinaire, même sur un État comme la France ». Et alors, euh, après tout, tout en servant leurs intérêts, ils ont à l'inverse pas d'intérêt euh, au chaos. Ils n'ont pas d'intérêt à provoquer le chaos, et donc, d'une certaine manière, il y a un niveau de lecture là qui est très intéressant, qui est sur le fait d'assumer une, une, une forme de rapport de force, mais également d'intérêt qui se retrouve. Et, en fait, euh, il se trouve, de manière objective, que aujourd'hui, BlackRock a intérêt au chaos. Et moi ouais, je me rends compte, grâce à ce petit échange, que ça n'a rien d'évident. Ça n'a rien d'évident qu'un truc comme BlackRock ait intérêt au chaos, euh, et pourtant ils l'ont, euh, et ils l'ont, et je vais vous le dire très simplement, et je vais encore réussir à faire une vidéo de moins de 10 minutes même avec des blagues pourris, euh, c'est ce que j'ai eu le temps de dire euh, à l'antenne de Sud Radio, c'est que BlackRock aujourd'hui est un acteur systémique, c'est-à-dire qu'ils sont... Pieds et points liés au système actuel. Système actuel, système qu'on pourrait qualifier de néolibéral, euh, ou en tout cas un système qui est fondé sur la dette et un système qui est à bout de souffle. Il est à bout de souffle parce qu'il n'arrive pas euh, à euh, favoriser une, produ une production saine de richesses et encore moins à favoriser une répartition juste d'un point de vue économique. Euh, J'ai écrit des centaines de trucs là-dessus, euh, si vous ne me croyez pas sur parole, arrêtez cette vidéo. Mais on est sur un système euh, à bout de souffle. Euh, et qu'est-ce qui se passe en fait quand vous arrivez avec un, un système à bout de souffle Vous avez deux possibilités en gros. Soit euh, le système se réforme de manière aussi radicale qu'il est arrivé au terme de, de, de, de ses capacités. En, éventuellement en passant par une phase d'effondrement, soit euh, il essaye de se, se maintenir, un système essaye de se maintenir, soit il essaye de se maintenir à tout prix, et dans ces cas-là, euh, la seule possibilité pour se maintenir, c'est de muer dans un état euh, totalitaire, policier, euh, c'est euh, de, de subsister par la répression. Il y a un exemple que j'ai déjà pris et que je vais reprendre encore aujourd'hui l'Union soviétique. Et en plus, Bercoff le dit hier. En fait, ce que vous décrivez, M. de la Fortelle, c'est un petit peu une soviétisation du monde. Mais oui, c'est exactement ça. Et c'est doublement une soviétisation du monde. C'est une soviétisation par le monopole, mais c'est une soviétisation par la répression aussi. Et ça va ensemble. Parce que vous avez un système, aujourd'hui, qui est, qui est déjà répressif d'un point de vue financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, la, la, la, la valeur ajoutée de nos économies est mal redistribuée elle est mal répartie entre le travail et le capital. Euh, et pour tous ceux qui vont dire que c'est pas vrai, qu'aujourd'hui le capital n'est plus rémunéré, c'est pas parce que le capital n'est pas assez rémunéré, c'est parce qu'il y a trop de capital qu'il faudrait détruire du capital, bref c'est encore une autre conversation euh, et du coup euh, bah, soit euh, vous devez réformer ce système, c'est-à-dire retrouver un bon équilibre entre le, le capital et le travail, euh, retrouver une forme de contrat social au-delà de ça mais en faisant ça, euh, bah, si vous vous mettez à rééquilibrer les allocations de richesse, euh, ben, vous vous rendez compte que dans la mesure où, où le système a pourri jusqu'à l'os et jusqu'à la racine euh, qui est la création monétaire, ben, ça signifie quoi ça, ça Ça signifie des réformes monétaires, ça veut dire revenir à des étalons or, ça veut dire euh, faire, euh, mettre en, en, en, faire, faire ce qu'on appelle des jubilés, c'est-à-dire effacer des dettes euh, si possible en se mettant autour de la table euh, et, euh, et parce que quand vous effacez des dettes, a toujours un gagnant et un perdant. Euh, et dans la mesure où jusqu'ici il y a un perdant très clair euh, qui est le peuple et il y a un gagnant euh, très clair qui est le capital, a priori il faut aller taper le capital, pas encore une fois euh, les, les pauvres petits euh, les, les pauvres petits habitants qui n'ont rien demandé à personne et sauf que si vous faites ça, bah vous tuez Blackrock c'est aussi simple que ça Blackrock aujourd'hui est tellement gros qu'ils sont fragiles en fait. il ne faut jamais oublier que la taille confère de la puissance mais également de la fragilité niveau dinosaure euh, et du coup, euh, BlackRock, qui est devenu systémique, qui euh, finalement euh, ne cherche jamais que sa survie. Il faut, faut bien comprendre que vous avez chez, chez ces gens-là une idée qu'il euh, bah, est presque honorable pour eux de, de, de travailler à leur survie et ils s'en foutent un peu que derrière ce soit votre mort. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne sont pas plus libres que vous et moi. Ils ne sont pas euh, en train de fomenter des choses euh, euh, uniquement... Euh, non, ils sont pris dans un système. Et, et quand je dis ça, c'est que si vous étiez à leur place, vous feriez peut-être pareil. Il faut toujours se poser ces questions-là, c'est très important. Et du coup, bah, quand vous êtes dans un système qui est à bout de souffle et dans lequel, si vous le réformez, ça veut dire tuer ce genre d'acteurs. Bah, eux, naturellement, sont contre. Et contre, ça veut dire se... Euh, euh, ça veut dire muter dans la répression, muter dans un état policier. Pourquoi Parce que bah, ça veut dire que vous refusez euh, de rééquilibrer la richesse, ça veut dire que les populations continuent de s'appauvrir, c'est-à-dire que les populations ne sont pas d'accord, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas d'accord au point de descendre dans la rue, même si vous leur euh, coupez des mains et même si vous les éborgnez, et on, ça va probablement encore monter. Euh, et euh, ça veut dire euh, également... À un, niveau, euh, à un niveau mondial, à un niveau régional dans le sens grande région du monde, ça veut dire le retour des guerres aussi, parce que le partage de la richesse est de plus en plus conflictuel, et ne croyez pas que euh, les désordres sociaux à l'intérieur ne soient pas liés avec euh, les désordres euh, géopolitiques à l'extérieur. Tout ça est lié. Euh, un exemple très simple, euh, Napoléon III est parti faire la guerre contre la Prusse euh, en, en, en 1870 parce qu'il euh, était en difficulté euh, à l'intérieur et qu'on en avait marre et, et qu'il euh, avait été mis en difficulté à Paris, qui était à ce moment-là très important, euh, sur un référendum. Il me semble que c'est un référendum. C'est-à-dire que les décisions qu'on prend en politique étrangère sont intimement liées aux décisions euh, au, au, à, à la politique intérieure. Et du coup, ben, cette forme de répression, cette forme de guerre, c'est comme l'Union soviétique. L'Union soviétique s'était foutu en 1921, je ne le répéterai jamais assez, le jour où Lénine lance la NEP, la nouvelle politique économique, il acte le fait que son idéologie est foireuse. Euh, en tout cas, si on veut donner un petit peu de euh, crédit aux marxistes euh, de bonne foi, hein, pas ceux de Saint-Germain-des-Prés, euh, il était évident que vous ne pouviez pas euh, appliquer euh, les théories marxistes euh, qui, qui étaient conçues pour des États industriels à un État agraire. Euh, les Koulak euh, sont suffisamment morts pour le rappeler. Les Ukrainiens aussi, d'ailleurs. Euh, tout ça pour dire que de 1921 à 1991, il se passe 70 ans. 70 ans de quoi 70 ans de répression d'État policiers. C'est comme ça que euh, l'URSS a tenu. Les purges ont commencé dès 1917, ça n'a jamais arrêté. Il euh, ne faut pas oublier que euh, des gars comme Lénine, c'était des mecs qui n'avaient absolument aucune expérience du pouvoir. Et c'est des gars qui étaient des organisateurs, mais, des, mais totalement Pourris, ils étaient nuls, mais ils étaient complètement nuls. En revanche, euh, ils avaient une puissance de communication extraordinaire et une puissance de répression encore plus forte. Bah, toute ressemblance avec ce qui se passe aujourd'hui n'est pas fortuite. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Euh, pourquoi est-ce que aujourd'hui euh, un groupe comme BlackRock a intérêt au chaos Parce que qu'aujourd'hui, le système pour se maintenir a intérêt au chaos. C'est ça qui est important, le système pour se maintenir a intérêt au chaos. Vous pensez que s'il y a du chaos, le système va se détruire C'est l'inverse. Regardez, vous avez eu un chaos avec le Covid, le système s'est renforcé. Vous avez un chaos avec l'Ukraine, le système va se renforce encore. Euh, vous voyez ce que je veux dire C'est très important, ça. BlackRock a intérêt au chaos nous, en revanche, non. Là, vous avez euh, une position conflictuelle extrêmement forte, et à la fin de laquelle vous avez éventuellement beaucoup, beaucoup de morts. Alors, cela étant dit, parce que je sais que euh, je n'apporte pas des bonnes nouvelles. Euh, la première chose, c'est que moi j'essaye de faire des analyses honnêtes. Euh, je cherche pas à être gentil, je cherche pas euh, à être euh, plaisant, je cherche pas à donner particulièrement d'espoir. De l'espérance, pourquoi pas Ce pas mon domaine, mais de l'espoir, non. Il hein, y a quelqu'un qui disait euh, l'espérance, c'est le désespoir à jamais surmonté. Moi l'espérance ça m'intéresse, l'espoir, euh, si c'est l'espoir euh, comme, euh, comme des promesses marketing à la télé euh, de demain ça ira mieux ou Bruno le maire qui vous explique qu'on pourra rembourser la tête, euh, ça c'est un truc, c'est de la morphine qui vous tue un peu plus vite. Cela étant dit, euh, la première chose c'est que euh, ça ne doit pas empêcher de vivre, hein. c'est-à-dire que euh, c est, c est... <rire> ça nous rappelle une chose toutes ces conneries, c'est qu'il euh, ne faut pas attendre d'être heureux un carpe il faut être heureux aujourd'hui, il faut faire ce qu'on a à faire aujourd'hui, il faut dire ce qu'on a à dire aux gens qu'on aime aujourd'hui, il faut prendre le temps des choses qu'on veut vraiment faire aujourd'hui, et il faut se mettre un peu de plan dans la tête, la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a très très très longtemps, quand je commençais à peine à faire les bêtises que je fais devant cette caméra, à l'époque je les faisais juste par écrit, j'avais un lecteur qui m'avait écrit en disant mais euh « mais... » Mais, « Mais votre truc, euh, c est, c est, ça, ça, ça m'effraie. Euh, J'ai peur et je fais l'autruche. » C'est ça, « J'ai peur et je fais l'autruche. » Et il expliquait que euh, euh, c'était quelqu'un un lecteur hein, euh, qui euh, devait s'occuper d'un parent malade, qui euh, avait des problèmes financiers, qui... Enfin, qui, qui, il avait plein de problèmes dans sa vie. Mais c'est ça, l'important. Hein, l'important, c'est de vous occuper euh, de, de ça, de vos proches, de, de ces choses-là, de, de vous entraider, de faire tout ce qu'on peut pour. Bien évidemment que dans une population, il euh, y, y, y a des priorités et que euh, la, la, la, les besoins de, de nos proches qui nous aiment et qu'on aime sont plus importants euh, que euh, savoir euh, si BlackRock a intérêt ou non au chaos. En revanche, pour ceux d'entre nous qui euh, ont euh, cette chance d'avoir une vie euh, suffisamment euh, paisible, euh, riche, euh, euh, euh, qui, qui ont cette disponibilité pour pouvoir analyser ces choses-là et éventuellement agir là il me semble qu'à l'inverse ça devient du devoir donc c'est vraiment deux choses à retenir hein. euh, bah, quand on a euh, des, des dangers comme ça qui se présentent aujourd'hui, la première chose c'est que je ne suis pas su sûr qu'il le... y ait beaucoup de gens qui aient, aient vécu sans avoir des, des dangers terribles au-dessus de leur tête, hein. que ce soit euh, l'armée russe qui, allait, qui était à nos portes des... enfin, regardez le, le, le, tout le XXe siècle, c'était pas très rigolo regardez le XIXe siècle, le XVIIIe chacun a eu son lot hein. donc il ne faut pas croire que c'est pire pour nous que pour les autres c'est différent, c'est un peu rigolo C euh... mais, mais ça la première chose et donc il ne faut pas attendre d'être heureux euh, et la deuxième chose c'est euh, chacun fait ce qu'il a à faire euh, mais surtout n'attendez pas d'être heureux et si euh, vous sortez de ces vidéos déprimées euh, en mode euh, j'ai envie d'aller mettre sous mon lit euh, et, euh, et de plus euh, et, et d'attendre que ça se passe coupez, arrêtez, allez faire autre chose allez faire autre chose moi il se trouve que euh, j'ai besoin de ça pour comprendre le monde, pour comprendre pourquoi ces choses arrivent, et pour savoir ce que j'ai à faire. Et que, il se trouve aussi, moi ça m'empêche pas d'être heureux. Hein. Je vous assure que ça ne ça, ça me pose aucun problème. Mais si vous, ça vous en pose, surtout coupez. Sinon, partagez.